Higuain va défier compagnie, Gonzalo Higuain est passé, Gonzalo Higuain la frappe Deux options, soit le grand pont, parce qu'il n'a pas un drip. Qu'est-ce qu'il fait là Ton... Maria, André dit Maria la passe dans son dos ballon, pour Higuain la frappe oh, de Gonzalo Higuain, oh. 1-0 pour l'Argentine 8ème minute de jeu, Higuain marque son premier... Pour... Et là il est complètement, il est belle il ouais, est belle, pour Gonzalo Higuain le tir d'Higuain Le gardien... Oh, oh, oh, oh, oh, ça, Comment il a fait, fait C'est une aubaine. Il, il, oh, il, il, il, il, il est côté du cadre Il aurait arrivé un miracle là Ce ballon euh, mis en retrait, erreur allemande Higuain se retrouve tout seul face à Manuel Neuer et il loupe complètement Il lancé, c'est pas fini Higuain qui a récupéré euh, le ballon la Trop gêné, surtout lorsque les espaces sont assez ouverts Avec un peu d'espace, l'appliqué Lui gauche, ouverture Après le remont, tac, c'est court Il avait en jeu Посмотрите, как он в центре поля обыгрывает соперника и выдает передачу, которая Игуаин не, ре... не реализует голевой момент. Бил в против в очередной раз. Очень здорово мяч принимает тонкая передача в штрафную опасный момент и мимо. Игуаин обыгрывает. Здесь-то было, по-моему, положение вне игры, да? Лайнсман флажок не подним. <служие> Centre de Rojo, Gonzalo Higuain, la cline, le... Étonnant parce que d'abord, Rojo y va! Carlo Rodriguez, Lionel Messi, ballon premier poteau avec encore. Un... Oh, pas évident parce que voilà, il faut. Lionel Messi, centre vers Higuain, la tête bloquée, un peu en reversement, mais il y a Higuain, ils peuvent s'entendre, mais d'abord il faut qu'il faut qu soit sur le terrain. Higuain. Personne au centre là pour Gonzalo Higuain Que va faire le numéro 9 de la eles Gonzalo Higuain s'ouvre l'angle, le tir brossé L'Higuain est contré, il passe à côté du but de Courtois à corner.